Il fait beaucoup trop chaud. Ah, j'ai mis de l'eau partout. le parquet, je suis nulle. Je suis bien trempée comme ça. J'ai l'air sensiblement orange. C'est tout ce qu'on aime. Oui. On peut descendre un peu, Spidio. On voit bien mon super beau t-shirt. Toxic Frogs. Là. Hey J'espère que vous allez bien Merci l'avion C'est sympa de me rappeler que je suis pas encore partie en vacances Merci Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On dirait que je suis orange mais en fait c'est parce que j'ai pris des coups de soleil de partout sur mon corps et que maintenant du coup j'ai bronzé Donc je suis allée. Le bonheur quand tu te prends des coups de soleil c'est quand tu fait des putains de marques là comme ça et que t'es obligé de te faire des gommages trois fois par jour pour enlever les peaux mortes Je fais le même dessin Zimber <rire> <'est une> <rire> Bon, les gars, je vous le dis tout de suite, je suis saoulée. Avant de commencer cette vidéo, je veux vous partager quelque chose qui m'a énervée ce matin. Et voilà. Et vu que là, je ne peux pas le partager sur Snapchat parce que j'ai pas de téléphone, vous allez savoir pourquoi. Et ben, je veux le partager maintenant parce que là, il faut que j'extériorise je... ma haine d'une façon ou d'une autre. Il faut que je partage ma, ma rage ma rage de vaincre, ma rage de vivre si vous me suivez sur Snapchat, si c'est pas le cas je vous invite à le faire parce que j'adore Snapchat vous savez que j'ai cassé l'écran de mon téléphone, voilà et j'ai fait ça en jouant à Pokémon Go euh, j'ai croisé des, des potes en vélo qui ne m'ont pas dit bonjour ça m'a déconcentré. du coup j'ai fait tourner mon téléphone et je l'ai cassé, super, comme quoi la politesse ça peut sauver une vie, et oui du coup aujourd'hui, cet après-midi à 14h, il fallait que j'aille déposer mon téléphone pour faire changer l'écran en ville, évidemment je suis partie, il était déjà 14h10, donc bon, mais ça je suis en retard, c'est pas grave. Si vous voulez, j'arrive en ville, genre normal, tout va bien, je suis en scooter et tout, la vie est belle, il fait chaud. J'étais déjà en retard, donc j'étais un petit peu pressée, tu vois. J'allais pas non plus arriver à 15h au lieu de 14 tu vois. <rire> trop de voitures, trop de moteurs, trop de pollution... <rire> bref, donc comme ça, je continue ma route en scooter, normal, tout va bien et tout. J'arrive en ville, je m'arrive en ville, tout le monde change de trottoir. Et là, vient le moment où il faut se garer. Alors vous allez me dire en scooter, c'est pas trop compliqué de se garer. C'est vrai, c'est vrai, je le reconnais, je le reconnais, d'accord. Mais là, euh, voilà, j'ai oublié un petit détail. Qu'on est jeudi, et jeudi, jeudi c'est quoi Jeudi, jeudi, jeudi c'est le jour du marché, voilà, je vous avez compris, Ce qui veut dire que bah la route par laquelle je devais passer pour me garer, pour être à 100 mètres du truc de changement d'écran de, de, là, et eh ben la route était fermée à cause du putain de marché, ça pue la putain de crevette de merde. Je me retrouve à faire quoi Bah, je me retrouve à faire demi-tour. Ça faisait déjà un quart d'heure que je roulais. Il fait chaud. Je suis en train de cramer. Je me crame le cul sur une selle en cuir qui m'a fait des putains de marques rouges sur les cuisses. Donc, ok, je fais demi-tour. Mais moi, je connais pas bien les rues piétonnes de cette p petite ville de merde là. Il n'y a, a pas beaucoup d'habitants quand même. Mais non, moi, je ne connais pas les rues piétonnes euh, en scooter. Euh, y Il y a des sens interdits partout. Il y a des sens uniques partout. Tu, tu veux je fasse comment Moi, je sais pas. Je sais pas. D'habitude, je passe en voiture. Je suis tranquille. C'est pas moi qui conduis, ok Donc, c'est bon. Je prends deux sens interdits alors que parce que j'avais pas vu moi je croyais que c'était interdiction de stationner et tout, enfin bref, oui oui j'ai eu mon BSR, oui oui, j'ai failli écraser une mamie qui elle traverse là où il n'y a pas de passage piéton, écoute grand-mère j'ai envie de te dire, t'as 80 ans euh, ça fait quand même une bonne paire d'années que tu sais qu'il faut traverser là où il y a les lignes blanches tu vois, blanches, goudron blanc, goudron, et puis ça ça traverse une route comme ça, et en fait c'est là qu'il faut que tu marches avec ton petit ambulateur. Mais bon du coup elle a hurlé avec sa cave Oh les jeunes d'aujourd'hui ça ne sait plus conduire ta... Je continue ma route, c'est pas grave Tu vois t'as la ville, j'étais là, j'ai fait comme ça J'ai fait ouh, j'ai fait toute la ville Et en fait je suis revenue au point de départ C'est génial Du coup j'ai dû reprendre la grande route là Là le grand boulevard là, Bah qui contourne toute la ville en fait Bref, au lieu de mettre un quart d'heure pour arriver J'ai mis 40 minutes c'est super Quand je trouve enfin une place, c'est devant euh, la compagnie des bus 7, donc je me gare euh, limite devant leur porte, bah désolé, il n'y avait pas de place, hein, sorry. En plus je vois un flic au loin là qui me regarde, genre tout si tu te gardes là mon petit, là tu te prends un petit PV au calme. Et là, tu sais, c'est là, que tu te rends compte, déjà t'es en retard de à peu près euh, 45 minutes. Et là je me rends compte que je suis garée à 3 km et il fait 40 fucking degrés. Voilà c'était ma petite story time, il fallait que j'exprime ma rage mais j'ai fini par pouvoir enfin déposer mon téléphone et du coup depuis cet après-midi j'ai pas de téléphone et ça joue sur mes nerfs légèrement. Mais bon c'est pas grave, aujourd'hui on se retrouve quand même pour une fucking vidéo qui s'intitule je ne sais pas. C'est sur le même modèle que la vidéo Je ne supporte pas Donc là ça va être je ne sais pas faire ci, je ne sais pas ça Je ne sais pas vidéo chouette, je ne sais pas ralala Bref en tout cas j'espère vraiment vraiment qu'elle va vous plaire Et puis bah c'est parti, c'est parti tout Let's go mon kiki, allez on y va Pour commencer euh, je ne sais pas Claquer des doigts de la main gauche La main droite il n'y a pas de problème tu vois Je peux te faire un petit rip comme ça Oh wimbo oh oh Par contre de la main gauche C'est un petit peu plus compliqué Ouais Et vu que je fais de la danse, et ben souvent, ma prof de danse, elle nous dit genre « snap à droite, snap à gauche euh, ». si on sait pas snapper, on peut claquer Ne me jugez pas, je ne sais pas faire cuire du riz. En fait, je le fais soit trop cuit, ou soit pas assez cuit, et du coup ça colle, et c'est al dente, et moi j'aime pas de toute façon tout ce qui est pâtes ou riz al dente, genre je comprends pas, je comprends pas Eh mon gars, soit tu cuis tes pâtes pour qu'elles soient cuites, soit tu te fais un œuf au plat, fais pas chier Maintenant un truc que tout le monde sait faire sauf moi, je sais pas écarter mon gros orteil et mon index euh, ortélien alors que ça il manque ben, tout le monde sait le faire Comment vous faites Vous avez votre, votre yep là putain, vous vous les écartez comme ça mais comme des malades genre, euh, entre, euh, t'as le Grand Canyon quoi, laisse tomber. Moi j'arrive pas les gars, moi c'est, y'a tout qui se lève en même temps quoi. De toute façon c'est encore un complot du cartel pour euh, que je me sente rejetée. C'est bon, y il a un moment, j'ai compris votre petit jeu, je l'ai compris ok, vous allez pas me la faire, je vous le dis tout de suite. Hein. Je ne sais pas insulter les gens. Et c'est un gros problème dans la vie, oui oui. Mon problème c'est que je balance le... toujours des insultes du style enfoiré, abruti. D'ailleurs, ma pote Nas me fait souvent euh, la réflexion. Mais je sais pas, j'arrive pas à dire genre. Putain, euh... gros connard de putain, mais va faire toi et toute ta famille là pas faire de, le U avec ma langue là. ça aussi tout le monde sait le faire mais j'ai jamais réussi même quand j'étais petite je peux vous faire tous les trucs chelous possibles à, imaginables avec mes lèvres, mes yeux et tout ça genre euh, bonjour excuse moi t'aurais pas un peu la gueule de travers hé hey mais mec hey, mais c'est quoi hey, c'est quoi mais ton problème là, à me dire j'ai la gueule de travers ça... bref j'arrive pas à le faire et en plus j'ai l'air trop conne quand je le fais oh non mais en fait moi je fais une vague genre de type euh, de type euh, mère tu vois, vague je ne sais pas marcher droit, ça c'est un handicap dans la vie, en fait moi j'ai une démarche de type euh, intérieur tu vois Ce qui fait que toutes mes, mes semelles de chaussures elles sont hyper usées sur l'intérieur du pied Et du coup après je marche encore plus penchée et en fait du coup c'est soit mes jambes elles se croisent et du coup souvent je me casse la gueule Ou alors soit et eh ben je marche en canard, en fait euh, j'aime j'aime bien, euh, c'est soit comme ça, soit comme ça, jamais comme ça, on adore je ne sais pas prononcer le mot bouillouard, c'est soit je dis bouillouard ou soit je dis bouillouard, bouillouard, bouillouard, bah, et c'est hyper chiant, c'est frustrant, j'arrive pas à dire ce mot, attends, bouillouard, bouillouard, bouillouard, bah bouillouard, putain, allez, c'est bon. Je suis une merde, on adore. Et enfin, je ne sais pas décapsuler une bière avec un briquet. Je comprends pas ce délire de faire de faire levier là comme ça. Mon père il me dit fais levier, mais peut-être je sais pas c'est quoi. Quoi levier Quoi Tu peux pas faire levier là. je... T'as pas de quoi faire sortir le merdier là, franchement. Du coup à chaque fois quand on me dit euh, ouais tu peux tu m'ouvres une bière et on me file un briquet Euh.. euh Excuse-moi, euh, t'as pas un décapsuleur <rire> Attends. Tu sais pas ouvrir une bière avec un, un briquet C'est sérieux là hein Oh les mecs ah, Oh Oh, oh charlie elle sait pas ouvrir une bière avec un briquet Non mais elle, elle sert ou quoi cette meuf. Eh mais en fait toi tu sers sais à quoi En fait toi tu bois du jus d'orange toute ta vie quoi. Voilà tout le monde cette vidéo est maintenant terminée. Donc en tout cas j'espère vraiment que ça vous aura plu. Oh la vérité, la vérité, la vérité, je m'en fatigue, la vérité. Je voulais dire la vie, je voulais dire la vérité. J'ai pas su choisir, j'ai contracté. YOLO, non mais pas YOLO en fait, parce qu'après ça colle ma gueule. J'ai pas de serviette, j'ai un coton usagé. Euh, dégueulasse. N'hésitez pas à me dire vous ce que vous ne savez pas quoi faire, quoi quoi. N'hésitez pas à me dire vous euh, si vous vous êtes reconnu dans ce que j'ai dit que je ne savais pas faire dans les commentaires parce que je me sentirais moins seule. Je verrai si le complot du cartel est fait uniquement à l'encontre de ma petite personne. Voilà. Sur ce, rejoignez-moi sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram et surtout Snapchat parce que ma petite Steam Snap là... <rire> Vous je vous adore, voilà, je vous adore, je vous le dis, c'est comme ça, c'est comme ça, l'amour, l'amour est là, l'amour quand il est là, et eh ben non, tu peux pas lui dire fuck, non, l'amour il reste, l'amour il est ancré dans moi, il est ancré dans mon sang et dans mes veines, je m'emporte un petit peu. Abonnez-vous aussi à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait, les gars quand on va arriver aux 7000, faut que je prépare un truc, mais ça va être un truc de ouf, mais faut que je prépare un truc, mais bon, mais bon, voilà, voilà. Mettez-moi un petit thumbs up, un petit pouce, les américains ils disent tout le temps... So now you can subscribe and, and tell me how much you love me with a little thumbs up, you know um, Oh my god I love you <coughs> Ta gueule la mouche putain Putain t'as toute ma chambre toi faut que tu viennes devant, ma, devant mon nez est, je te jure la moto là ça va pas le faire hein. Je t'ai Moi je vous le dis, moi je vous parle en face to face un petit pouce bleu, Il a pas de chichi entre nous Pouce bleu, pourquoi, pourquoi s'embêter à dire time's up in now Bref, moi je vous fais des me Bisous Faut que <rire> j'arrête Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo Aïe, putain Aïe Vous avez vu ou pas, j'ai ripé comme ça Ah oh, ça fait trop mal ah oui et je voulais aussi vous dire un truc, euh, je mets mes livres en vente, mes livres, mes manuels de seconde et de première Donc je vous mettrai euh, tous, les, tous les liens en, en barre d'infos sur le bon quand si ça vous intéresse Et mon t-shirt, euh, Toxic Frogs c'est des, des nanas qui font de la musique un peu de... Donc n'hésitez pas à aller checker ce qu'elles font, je mettrai aussi ça en barre d'infos parce que c'est genre trop cool Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine Ciao ciao La soif s'empare de moi A défaut d'avoir de la musique on la fait soi-même J'aimerais être celui qui partage ta vie Wouhou, 2010 représente Il y avait quoi d'autre en 2010 Mel Assieds-toi, faut que je te parle Passe ma journée dans le noir Mais je le sens, je le sais Je le suis, il se fout de Non mais tu sais pas, toi Ça fait deux mois que je sens son odeur Qu'elle laisse des messages Tous les quarts d'heure J'ai infiltré son répondeur Mon mec se tape une autre femme Ouais Non mais vite ton mec m'a dit Vita c'est la femme de ma vie Ton mec il t'aime, ton mec assume, ton mec assure Ouais <rire> Bye bye Mouah.